Bonjour, merci d'être avec nous en direct de l'hôpital de Longjumeau, où nous rencontrerons les personnels grévistes. Mais d'abord, recevons le ministre de l'Éducation nationale, dans des conditions particulières, puisque tout notre personnel technique est en assemblée générale pour reconduire la grève. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet. Les enseignants et enseignantes sont mobilisés comme jamais depuis 20 ans, car d'après le simulateur, il et elle perdraient entre 500 et 1000 euros par mois avec la réforme des retraites. Vous avez déclaré, je vous cite, que les simulateurs qui ont circulé relaient de fausses informations puisque les décisions n'ont pas encore été prises. D'autres ministres ont martelé cet argument. Des fake news comme on dit parfois en mauvais français. Pourtant, ces simulateurs sont directement basés sur le rapport de loi et le collectif de citoyens nos retraites qu'il a exploité. Si le gouvernement lui-même ne fournit pas de projection, comment lui faire confiance j'ai pris l'engagement euh, que ces pensions ne baisseront pas. Faïma, notre statisticienne, a calculé pour nous l'augmentation de salaire nécessaire pour que les enseignants voient leur niveau de pension maintenu par rapport au précédent régime. D'après le rapport de Levois, pour 1 euro de salaire, 28 centimes seraient cotisés, donnant droit à un rendement de 1,54 centimes de retraite brute annuelle. Toujours selon la même source, la pension moyenne des profs est de 2600 euros par mois, soit 31 31200 euros brut par an. Dans le nouveau régime, la pension est égale au salaire perçu sur 43 années de carrière, multiplié par ce rendement de 0,0154. Pour que les pensions soient maintenues après la réforme, les profs devront donc gagner en moyenne 3900 euros brut, soit 3250 euros net, ce qui représente une augmentation de 800 euros en moyenne. Merci Faima. Monsieur Blanquer, c'est à ce genre d'ordre de grandeur qu'il faut s'attendre Alors aujourd'hui on est dans le premier chiffre que j'ai commencé oui. à donner, Gérald Darmanin l'a fait hier aussi, c'est autour de 400 millions d'euros annuels. Alors 800 euros multipliés par 880 000 enseignants, cela représente 7 milliards par an. Avec 400 millions, votre augmentation ne suffira même pas à compenser l'inflation et les hausses de cotisations retraite. Notre ordre de grandeur, d'ailleurs, est confirmé par Emmanuel Macron. Si je revalorisais, comme je veux le faire, l'ensemble des enseignants, c'est 10 milliards. On ne peut pas mettre 10 milliards demain. C'est vos impôts. Hein. Les rapports évaluant le CICE, qui ne crée presque aucun emploi pour 21 milliards en 2018, montrent qu'il serait aisé de payer plutôt les profs que les actionnaires du CAC 40. À ce propos, on pourrait même se servir copieusement dans les 51 milliards versés aux actionnaires cette année, au lieu de finir dans les paradis panaméens, ces fruits du travail pourraient augmenter les salaires et donc les cotisations sociales. Allons, Monsieur Blanquer, un petit effort est possible. Quel geste allez-vous faire pour les enseignants et les enseignantes Voilà quel mérite d'être clair pour que les profs conservent un taux de remplacement équivalent. A l'ancien, si on n'augmente pas assez les salaires, il ne reste plus qu'à créer un régime spécial, ce qui est à l'opposé de l'esprit de la réforme, comme le dit Jean-Paul II. Dès les premiers jours, nous avons indiqué que le régime universel, c'était la suppression des régimes parlementaires, la suppression des régimes spéciaux. Donc ça veut dire qu'à métier identique, retraite identique, la fin des régimes spéciaux est intégrée dans notre régime universel. Et en même temps, si l'on ose dire, certains régimes spéciaux sont maintenus, et pas n'importe lesquels. On écoute votre collègue de l'intérieur, Christophe Castaner. Ce n'est pas un régime spécial. C'est un régime qui, reconnaît... Ou ouais, ouais. Un régime qui mmh. reconnaît la particularité de ce métier. Voilà. On n'est pas mmh. policier jusqu'à 62 ans mmh. euh, aujourd'hui. Il y a un âge anticipé de départ. Et donc, il nous faut maintenir ce système. Finalement, les régimes spéciaux auraient une justification. Mais nous nous éloignons de notre sujet puisque les profs n'ont pas de régime spécial. Alors, prévoyez-vous de véritables hausses de salaire ou seulement des primes Ce sera. Alors... Ça aussi, ça reste à, à discuter et à négocier. Encore une fois, si nous sommes une démocratie sociale mûre, nous savons dire, un, nous avons un objectif, c'est-à-dire l'augmentation de salaire pour arriver à une pension qui ne baisse pas, et nous le ferons. Et ensuite, nous sommes capables de travailler de manière très précise avec les syndicats, plutôt que de lâcher des, des, des, des chiffres qui ensuite ne se vérifieraient pas. Non, ça sera forcément un peu des deux dans des proportions qui restent à définir, mais les primes, c'est le sujet sur lequel il y a du retard. Selon vos déclarations précédentes, ces primes seront conditionnées à un travail plus important d'orientation des élèves ou à l'acceptation de mutations fréquentes. Vous avez également doublé le nombre d'heures supplémentaires imposées pour cette année depuis le 1er septembre. Monsieur Blanquer, nous ne voulons pas nous faire concurrence pour travailler plus, mais un traitement à la hauteur de notre qualification pour toutes et tous. Donc vu tout ce que j'ai dit <rire> euh, euh, sur le sujet Vu tout ce que vous avez dit à ce sujet, je suis certain que les collègues ont bien compris maintenant pourquoi elles et ils font grève. Merci, monsieur Blanquer. Rappelons également que le point peut baisser, comme pour les régimes Agirc-Arco, comme le rappelle un membre de l'intersyndicale qui n'a pas travaillé que sa moustache, mais également les dossiers. La valeur du point de la complémentaire est soumise à des restrictions budgétaires et il a baissé. Quand le point n'a point, point pas baissé depuis 1947, chacun pourra le, le vérifier. Il a vérifié et le, le point a baissé. baissé. Pour l'égalité et la justice, la retraite à point repassera. Un mot sur la mobilisation interprofessionnelle, puisque cette émission est en direct de l'hôpital de Longjumeau, où le personnel est en grève depuis plus de 6 mois. mois. Je suis actuellement avec Aurélie. Vous êtes, Aurélie, vous êtes infirmière aux urgences pédiatriques. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et pourquoi êtes-vous gréviste Pour pouvoir soigner comme je veux les patients, c'est-à-dire bien les soigner, avoir le temps de m'en occuper, comme il faut. Il me faut plus de personnel, parce qu'on ne peut pas soigner comme ça. Très bien. Alors j'ai appris que le collectif Interurgence a déclaré rejoindre le mouvement actuel contre les réformes des retraites. Est-ce que pour vous c'est un seul et même combat ou est-ce que c'est deux combats séparés C'est un seul et même combat puisque pour le moment le gouvernement essaie de nous retourner les uns contre les autres mais c'est la même chose, c'est le même combat pour tout le monde, il faut qu'on soit tous ensemble pour du coup avoir ce qu'on veut et donc obtenir tous ensemble ce qu'on veut. Eh bien, merci Aurélie pour votre temps précieux, vous avez tout notre soutien, et ensemble on va gagner. Merci. Pour citer un célèbre révolutionnaire en conclusion, il n'y a pas de désordre sans des mesures qui provoquent le désordre. Ce sont donc des politiques d'ensemble qui amènent cette convergence des luttes tant attendue. Avec de nombreux métiers qui cessent le travail, se mobilisent dans la rue et donnent aux caisses de grève. Merci. Voilà si Macron ne veut pas, nous on est là Pour le peuple travailleur et pour un monde meilleur, Même si Macron ne veut pas, nous on est là